Bonjour, je m'appelle Mine, j'ai fait une formation d'ingénieur architecte et j'ai fait un master à Georgia Tech, à Atlanta, aux États-Unis. Euh, on avait à disposition un parc machine impressionnant. Euh, et il y a 9 ans, j'ai créé, euh, avec euh, mon associé Clément Durezel, euh, l'agence d'architecture euh, WAO. Un des euh, buts de, de cette agence, c'était de pouvoir fabriquer soi-même. Donc on a acheté des machines euh, à commande numérique et c'est comme ça qu'on a après fondé notre Fab Lab Woma euh, il y a cinq ans, ce qui nous a après emmené vers Fab City Grand Paris et à Restore. Un Fab Lab, c'est un espace où en fait il y a des machines et qui sont accessibles au grand public. Donc toute personne peut venir et accéder à ces outils qui sont normalement accessibles. Donc il y a par exemple des imprimantes 3D, des coupées de laser ou euh, des fraiseuses numériques. C'est aussi en fait une communauté de, de, de personnes sachantes qui, qui partagent en fait leurs connaissances. Donc même si vous ne savez pas en fait comment utiliser les machines, il y a des personnes qui sont en capacité de vous apprendre et en fait la différence entre un FabLab et un Makerspace c'est qu'un FabLab participe à un réseau et aujourd'hui il y a un réseau international où il y a 1300 et quelques FabLab donc c'est ce réseau-là en fait partage des connaissances et donc ce mouvement makers et qui en fait issu du mouvement open source c'est la vision de, du partage en fait des, des connaissances mais non plus appliquée au logiciel mais appliqué aussi au, euh, au physique. Donc c'est euh, comment en fait on passe de ces connaissances euh, mutualisées qui sont partagées vers en fait de la fabrication et euh, donc c'est la question du do it yourself, c'est-à-dire que les gens sont en capacité de pouvoir fabriquer soi-même à partir des outils partagés. Ce qu'on voit souvent en fait, dans les Fab Labs, c'est des personnes qui, euh, qui en fait, ont un peu euh, une vision du design, mais aussi qui remettent en question les choses et qui ont envie de faire soi-même. Mais en fait, on voit aussi de plus en plus de profils beaucoup plus larges. Euh, donc, ils ont vu sur Internet un tuto ou quelque chose comme ça, et euh, petit à petit, donc, apprennent à, à utiliser les machines pour fabriquer. Ben justement, dans, dans la capacité de pouvoir faire soi-même. Donc, c'est déjà un, une question de circuit court. Donc, comment on produit localement et on arrête de consommer. Et après, la vision de réparer. Lorsqu'on a quelque chose qui est une table, par exemple, qui est cassée, on peut aller utiliser les machines pour réparer ou leur taper ou... Et après, aujourd'hui, il y a de plus en plus de réflexions euh, sur comment utiliser euh, euh, des matériaux de toutes sortes pour les assembler et les euh, fabriquer à partir de ces matériaux. On pourrait résumer plutôt le, le mouvement Fab City par euh, produire localement et être connecté globalement. Et C'est ce qui est développé. L'idée, c'est comment on, on se réapproprie la production locale tout en développant en fait, des stratégies qui vont être partagées au niveau international. Aujourd'hui, il y a 34 villes qui sont inscrites dans le mouvement FabCity, qui travaillent ensemble pour justement euh, voir comment ces stratégies sont au niveau urbain. Et, euh, et, et, et cette vision-là en fait, s'inscrit totalement dans l'économie circulaire, tout simplement parce que le but, c'est d'échanger les données et non plus les matériaux. Donc comment en fait, on travaille sur le plan local euh, de façon plus circulaire. Le mouvement FabLab et le mouvement FabCity, c'est déjà un, un premier changement d'échelle. C'est d'ailleurs comment on a une vision euh, d'un tiers-lieu vers une vision euh, de la ville et urbaine. Aujourd'hui, FabCity en Paris, qui est l'association euh, qui porte le mouvement FabCity à Paris, participe euh, dans des consortiums sur des projets européens, euh, entre autres euh, Riflow et Centrino. Ces projets-là, par exemple, sont basés sur l'économie circulaire et comment six villes pilotes sur différentes thématiques vont travailler sur des outils qui vont être mis en partage pour développer des solutions et des modèles économiques sur l'économie circulaire. La thématique de Paris, c'est le bois et les structures temporaires. On est dans l'orfèvre, d'abord, qui est 21 000 m2, où il y a des artistes, il y a des artisans. Et Restore est un collectif qui s'est installé dans ce lieu-là afin de développer des solutions sur l'économie circulaire. Le lieu, celui-ci, est géré par euh, bien commun. Le besoin qu'on a eu en fait, dans, le Fab, Lab, euh, dans le, 19e, le Fab Lab dans le 19e, c'est un besoin d'espace. Le Fab Lab dans le 19e faisait 200 mètres carrés et produisait jusqu'à entre 10 et 20 tonnes de déchets bois par an. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit on a besoin de plus d'espace pour pouvoir stocker, pour pouvoir générer en fait, des solutions sur l'économie circulaire. Euh, la base de l'économie circulaire, sans stockage, est impossible, tout simplement parce qu'il y a besoin en fait, de récupérer des matériaux, de pouvoir les traiter et les transformer, afin de pouvoir après les appliquer dans des projets. Donc c'est pour ça qu'ici... Euh, on dispose de 1200 m² et avec 200 carrés de bureaux, 200 carrés d'ateliers et 800 carrés de stockage qui nous permet donc de réfléchir et d'expérimenter sur des solutions d'économie circulaire. Un des projets qu'on essaie de développer ici et qu'on porte s'appelle la Dimensionneuse. C'est un projet qui est un open hardware. L'idée de la Dimensionneuse c'est comment en fait on récupère euh, simplement euh, les dimensions d'un élément, afin après de pouvoir euh, savoir ce qu'on a dans le stock. Parce que la grande difficulté de, de récupérer beaucoup de choses, c'est de savoir ce qu'on a. Et comme c'est que des choses différentes, c'est comment on traite ce, ce stockage euh, qui est euh, non standard. Donc la dimensionneuse, l'idée est très simple, c'est on pose un élément en bois et euh, il crée une base de données. L'idée c'est d'avoir un répertoire de ce qu'on a en stock ici et de pouvoir en fait le diffuser à d'autres espaces qui vont avoir aussi des stockages et ainsi en fait de créer une base de données qui soit entre différents lieux de façon distribuée. Et l'idée après ensuite c'est à travers il y, a, il y a des algorithmes qui existent qui permet en fait de générer des formes à partir de, euh, de, des éléments euh, qui, sont, euh, qui sont répertoriés. Oui, j'ai un projet en fait un peu emblématique de Restore. C'est euh, la terrasse des Canaux euh, en été 2019 où on a fabriqué une ombrière qui faisait 175 mètres carrés, euh, donc 25 mètres de long, 7 mètres de large et 6 mètres de hauteur, à 90% en bois réemployé. Et la grosse difficulté, ça a été de justement sourcer. Euh, et ça, a, par contre, mis en, en, en valeur l'ensemble en fait des ressources de Restore. Et euh, ça a été donc un, un projet qui a été sur Plusieurs lieux avec 35 personnes qui y ont participé. Donc c'est emblématique dans ce sens-là. Et cette terrasse aujourd'hui a été démontée et on attend d'être remontée pour euh, euh, a priori dans le 14e euh, au printemps. C'est nécessaire en fait de, de se lancer dans, dans, dans cette réflexion-là. Plus vraiment le choix, et qu'en fait euh, il y a des solutions, il y a des gens, il y a des possibilités. Il faut qu'il y en ait de plus en plus pour pouvoir créer en fait un effet d'échelle. Plus on est nombreux et plus on arrivera en fait à, à faire que l'économie circulaire soit une vraie solution, une vraie alternative.